Alors généralement, tu es sur le régime de sécurité sociale actuel jusqu'à tes 24 ans. Euh, pour la grande majorité des étudiants, c'est celui de leurs parents. Il faut bien que tu t'assures que tu aies un compte Amélie. Assure-toi bien aussi que tu disposes d'une carte vitale et que celle-ci soit mise à jour. Euh, et également, euh, n'oublie pas de fournir ton RIB à ton nom euh, pour bénéficier de tous tes remboursements.